C'est Winman. Content de vous voir. Vidéo SQDC. Aujourd'hui, on va faire la review 242, un produit de Grassland. Je vous présente Rêve Bleu. Seulement disponible en 28 grammes. C'est impossible d'acheter ce produit-là en 3.5 grammes. Euh, C'est le deuxième 28 grammes euh, de Grassland. Le premier euh, qu'on ne connaît pas, ça s'appelle Général 4 étoiles. Et ici, on a Rêve Bleu. Ce sont les deux 28 grammes les plus chers, les plus dispendieux à la SQDC. Présentement, à la SQDC, on a une offre de neuf produits à 28 grammes. Euh, on a le OS210, OS220 d'Exo. Ces deux produits-là sont à 125 et 70. On a le Rotterdam OG, un produit... Euh, de, de green organic Dutchman 144 et 90 les trois petites puffs sont revenus euh, avec le Ben oui le Tiguidou et le Capote pas hein, des, des noms euh, très très euh, québécois et puis les variétés ont échangé, on ne peut plus avoir là, le Hawaii heartbreak dans le Ben oui euh, maintenant là le Ben oui s'est rendu du sour couche euh, puis je comprends pas. Le sour Cush est 18 dollars et quelque. Si on fait 18 dollars et quelques fois 8, ça donne 148. Et puis le Ben oui est 149,70. Ça vient bien moins cher d'acheter le produit touché qui est du sour couche. Euh, c'est le produit Soleil sour couche qui est dans le Ben oui. Les deux viennent de Afria. Euh, c'est bien bien spécial là. ça n'a aucun sens. Ça a aucun sens. Euh, je l'ai mis dans ma story Instagram. Allez vous abonner à mon, insta à mon Instagram. J'ai écrit le calcul. Là, c'est très clair. Euh, les gens ont réagi euh, à cette situation. On était tellement contents du wire break dans le Ben Oui. Euh, ça allait devenir un, mon cannabis euh, quotidien. Là, j'aurais beaucoup, euh, je m'aurais beaucoup procuré de ce produit-là parce que c'était quand même, ça revenait à, à un bon prix. Euh, mais là, c'est pas ce qu'il en est. Pour ce qui est du Tigidou aussi, on a changé la variété. Je me rappelle plus quelle était la variété au départ, quand le produit est sorti. Mais là, euh, petite puff, Tigidou s'est rendu Exodus Cheese. J'ai essayé de chercher Exodus Cheese euh, dans Afria. Euh, c'est pas dans Good Supply, c'est pas dans Riff. Et ce n'est pas dans Good Supply, Riff et Soleil. Donc, euh, Exodus Cheese... C'est peut-être un autre produit d'Afria qui est disponible ailleurs qu'au Québec, ailleurs qu'à la SQDC. Et le Capote-Pas, pas, euh, c'est un produit, c'est le produit que je choisirais euh, dans les petites puffs. Euh, c'est le Alien Dog. Alien Dog. Et puis le Alien Dog, là, euh, j'avais quand même aimé le buzz. Le goût est quand même euh, bien. Hein, L'arôme, c'est bien. Euh, avec soleil. Donc, euh, présentement, Weedman prendrait le capote pas dans la marque Petite Pop quand on parle des 28 grammes. Donc, euh, capote pas, là, la gamme de capote pas, c'est 149,70$, 5$ de plus que le Rotterdam Orgy. Ensuite, on a le Gros Indica, un produit de Dubon. Euh, ouf, ça m'intéresse pas. 151 et 20$ sous très déçu, là, euh, des produits du bon, là, à 25$, dollars euh, ça vaut pas plus que 20$. dollars Et là, il 171$, 171$ et 20$, 171$ et 60$, écoutez, euh, à l'intérieur de ça, là, il y a 28 grammes, donc 8 fois des 3.5$, si on fait 171$ et 60$, divisé en 8$, ça veut dire qu'il y a 8 fois des 3.5$ à 21$ dollars et 45$. Euh, 21$ et 45$, c'est moins que 25$, dollars, je comprends, mais quand même, quand même, j'espère avoir quand même, euh, peut-être pas une expérience, mais quand même, euh, je, je veux pas être trop trop déçu, j'espère avoir un peu de tricot ou peut-être un peu de couleur ou peut-être des grosses cocottes, et il me faut quelque chose, donne-moi quelque chose, là, parce que là, là, à un moment donné, t'es plus capable. Là, il va savoir des pochettes d'humidité là-dedans. Ils vont s'en mettre deux, trois, quatre ou peut-être une grosse. Euh, on va le savoir tout de suite. On ouvre ça ensemble. Mais, avant d'ouvrir ça comme ça, on va le peser euh, 28 grammes à la balance. On peut savoir ce qu'il y en a. Est. Est-ce qu'on se fait avoir ou on a 28 grammes? OK, on est de retour. On va peser le, euh, le Grassland Rare Bleu. Euh, un produit de la SQDC de Sonzia Grower. Donc on va mettre le cabaret, on va peser sur TAR. Parfait, donc euh, on va essayer de faire ça comme ça. Faites-moi confiance là, je vous le dis. Il est ouvert sur le côté. Il hey, est ouvert. Il est ouvert. <rire> Comment tu veux garder l'humidité comme du monde? Non, non, sérieux, là. Tabarouette! Ça n'a aucun sens. <rire> hey, C'est débile, là. Ben, on a 27 grammes. Le contenant était trop ouvert. Ça a tout séché. Ah, tabarnak. Ils m'ont fourré d'un gramme. C'est -ce la première fois qu'il me faut de même. J'ai toujours été content. à tu SQDC sais, des poids. Il y a bien des gens qui n'étaient pas satisfaits de leur 3.5. Ils disaient toujours 3.2. Moi, j'achetais toujours deux fois 3.5. Ça me donnait toujours 7 grammes. Mais là, je me suis fait avoir, d'un gramme, là, à 171,60$, comment qu'on fait pour se faire rembourser? Comment qu'on fait pour se faire rendre justice? L'humidité est bonne. Moi, j'aime ça, du cannabis qui est sec, comme ça, là. j'ai perdu un gramme. J'ai perdu un gramme. Un gramme d'eau. C'est de l'eau. Ok, on va essayer de regarder ça de plus près à la caméra. Ok, on est de retour avec Rêve Bleu Grassland. Écoutez, euh, j'ai eu 27 grammes à la place de 28. Les cocottes, un petit peu plus d'orange qu'à qu l'habituel. Donc, euh, la cocotte est un petit peu belle. On a déjà vu ça à la SQDC. Surtout la ronde. La ronde du Blue Dream ici, là, c'est un Blue Dream qu'on connaît de la SQDC. C'est pas le Blue Dream euh, goûteux, euh, sucré, qu'on connaît dans la rue, mais je l'ai senti là, puis c'est un Blue Dream qui, qui ressemble à d'autres Blue Dreams de la SQDC, puis je sais pas comment qu'ils font pour en arriver avec un arôme comme ça. Euh, si je regarde un peu là, euh, les terpènes ici, là, euh, myrcène, simène, goyole cariofilène, bisabolol. Donc euh, c'est exactement ça, c'est clairement ça, c'est un goût bizarre, euh, qui goûte les autres Blue Dream de la SQDC. Euh, mais ça n'a rien à voir avec le Blue Dream qu'il y avait à Montréal là, en 2017, euh, qu'il y avait sur toute l'île de Montréal. Là, euh, en tout cas, peu importe. Là. Donc, euh, on en fume un. Ok, on filme ça. Comme je vous dis, c'est un Blue Dream qu'on connaît. je pense qu'il y a un de mes amis qui m'a fumé euh, le Blue Dream de Tokyo Smoke. J'ai fumé un jour ou deux, je pense que c'est moi-même qui me l'avait procuré, euh, qui me l'était procuré. Euh, c'est un Blue Dream qu'on connaît. c'est ceux qui ont aimé les Blue Dream de la SQDC. Euh, je peux pas te dire si lui va être meilleur que les autres, là, parce que je commence à être pas mal tanné des Blue Dream. Même celui d'Aurora, euh, au début de la légalisation, là, je l'ai essayé, je suis un peu ébranlé, ça goûtait pas du tout comme euh, ce que je connaissais. Et puis, je l'ai réessayé. Et puis, euh, je trippe tripe pas, je trippe pas. Je, je pense que j'en ai un ici, je sais pas si j'en ai réacheté un, juste pour me rassurer que j'aime ça ou que j'aime pas ça, finalement. Mais, euh, ben bien déçu des Blue Dreams, la SQDC, là... Euh, Pourtant, là, on en a tellement fumé du Blue Dream à Montréal, là. Personne chiolait là-dessus, là. On était tous contents, là. Était... Tout le monde avait du bon Blue Dream. Je pense que ça fait dix fois que je le dis. Ça goûte le Blue Dream de la SQDC. C'est un peu fort pour la gorge. Euh, 21.2 de THC. Je vous ai dit les terpènes, tantôt là, des terpènes bizarres. Myrcène, on la connaît. hein. Simen, Goyol, Cariofilen, Bizo, Bizabolol. Les arômes fruités, sucrés, boisés. C'est ça, l'habitude de Blue Dream. Fruités, sucrés... Ça a un goût sucré, ça a un goût sucré, mais ça doit être le cimène ou le Goyol, euh, les, les terpènes qu'on connaît un peu moins là, qui donnent ce goût là, il euh. faudrait comparer les terpènes de, de chaque Blue Dream, je ne sais pas si c'est assez euh, si facile de faire ça là, mm -hmm. si tu aimes beaucoup le Blue Dream, ah, il y a aussi le Marley Vert. Le Marley Vert, c'est un Blue Dream. Weedman, euh, je l'ai, mais je ne l'ai pas encore fait. Il y a le Rise que j'ai essayé, puis le Blue Dream d'Aurora. Euh, ça ressemble au Rise. Je suis de voir les terpènes. Je pensais qu'il n'y avait plus que ça. Ah, je connais Exo. Qu'est-ce que c'est Exo? Ils ont eu, euh, le Blue Dream d'Exo, il est -il sorti? Tu sais, quand c'est pas du vrai Exo, il est... C'était du happiness. Serious happiness. Il reste du serious happiness? Ça existe ça encore? Ça a été enlevé? Est-ce que mon rêve s'est réalisé? Est-ce que le faux Blue Dream d'Exo est sorti? Hey sérieux, je capote. Je pense que le faux Blue Dream est sorti de la SQDC, man. Vous avez raison, hein? C'est moi qui avait demandé qu'il y ait un beau Veda dans le contenant. Mais là, on s'est trompé. On n'en veut plus. On veut nous le donner en main propre. Un beau t'es pas supposé ça à long terme, là. Je te dis, là, on va faire une vidéo bientôt. Je vais ouvrir un beau Veda, Puis je vais ouvrir le boost. C'est pas la même texture qui est à l'intérieur. Deux différents euh, principes qui, euh, qui donnent le même résultat, qui réhumidifient notre cannabis sans toucher au goût, donc on arrive ici là, au Rise de Tokyo Smoke, non, non, c'est des terpènes différentes, euh, on va aller voir Aurora, peut-être que ça ressemble au goût d'Aurora, ce que j'ai ici, là, Mon dieu, qu'est-ce qui se passe avec l'ordi? Bon, ça n'a jamais raide, man. on ne pas la vidéo? Bon, c'est arrivé, on est chanceux. Euh, vraiment, euh, des terpènes vraiment différents. Euh, pinène, myrcène, terpinéol, nérolidol. On a-tu Nérolidol? Même pas. Les blue ils sont tous différents par rapport aux terpènes. Pourtant, pourtant, ça, ça goûte le Tokyo Smoke, ça. ça goûte le Rise. Ou peut-être le Blue Dream d'Aurora. Peu importe, là. Je, je, ça, ça, ça goûte pareil. C'est bizarre qu'on n'ont pas même terpène. Mais c'est pas bon. C ça me fait penser au. Ou blueberry, euh, tu C'est pas... Euh, c'est pas des bons fruités. Il y a juste, ça rappelle, qui est capable avec son Tangerine Dream. Peu pour chitral, ça goûte le raisin. Mais du bon raisin, euh, un bon goût d'agrumes. Le blueberry là, de du bon c'est... C'est une bleuette plastique. Ça, c'est... Mais je me rappelle que le Tokyo Smoke, le Rise de Tokyo Smoke, je ne l'aimais pas vraiment pas. Je n'étais pas capable. Plus j'ai 28 grammes. Hein, je suis mieux de commencer à l'aimer. Il n'est pas si pire, mais je vais te dire la vérité. Je vais quand même en mélanger un peu là, avec euh, mon paquet de mélangés euh, SQDC mélanger. Je ne le pas tout de même. Là, euh, puis je ne vais pas toutes les mettre et les mélanger avec ça parce que tout mon paquet qui est là, il va tout goûter le Blue Dream parce que j'en ai pas assez. Là, je vais en mettre euh, juste 2-3 euh, joints pour l'équivalence, tu comprends? Ça, c'est vraiment un mélange de tous les produits SQDC là, que j'aime pas. Ou que j'aime ordinaire. C'est vraiment ceux que j'aime beaucoup, là, que, que je garde de côté puis que je fume euh, sans les mélanger. La Wired Break, Pink Couch de saint raphaël euh, les, les produits haut de gamme aussi, comme Top Leaf, là, le Mouffette, euh, je ne le mélangerai pas. Un que je voulais peut-être mélanger, mais que je ne mélangerai pas, c'est la Chef Dorée de l'Oregon. Quand même euh, surprenant le buzz que ça m'a donné. C'était quand même assez fort, 23,65. Il ne faut pas se fier juste aux terpènes pour le buzz. Ok, arrêtez de regarder juste le THC, euh, sauf okay. que là en ce moment on peut juste se fier au THC, c'est juste lui qui a un numéro. Les terpènes, c'est pas écrit 2%, 3%, 4%, euh, on n'a pas d'autres cadavidoïdes, on n'a pas aucune autre indication pour nous aider là à trouver le, le bon produit, le bon remède, le bon euh, produit gagnant. T'sais. De toute façon, même s'il y avait les pourcentages, même si c'était écrit 2% Myrcène, 3% Limonène, 1% Bisabolol, faudrait faire encore des tests puis regarder c'est quel, quel qui nous fait baser mieux, tu comprends ça? Mais moi, avec le nombre de, de terpènes que je regarde comme ça, Myrcène puis Limonène, là, quand ils sont ensemble, là, avec un gros taux de THC. C'est toujours le fun. J'aime bien gros ça. Dans mes produits préférés, limonène, myrcène sont souvent là, dans les deux, trois premières terpènes. Moi, je... Je l'aime mieux que Tokyo Smoke. Pas pour la qualité. Tokyo Smoke, c'est quand même de la bonne qualité. J'avais regardé avec la loupe. Beaucoup plus de tricône que euh, la normale. Tokyo Smoke, de Canopy, euh, c'est quand même de la qualité. Mais dit que je n'aimais pas l'arôme. Je n'aimais pas le goût. Fait que ici, on baisse de prix. Euh, on parle du Blue Dream ici. Là. On compare les Blue Dream. Aurora... Euh, je ne sais plus qu ce qui se passe avec ça, là. ça faisait longtemps, euh, je l'avais déjà mis dans mon top 5 à l'époque, euh, un top 5 Sativa qu'on appelait ça là, dans, à l'époque, on appelait ça comme ça, là. mais euh, je pense pas que le Blue Dream d'Aurora va rester dans les top 5, euh, on verra, on verra. Abonnez-vous sur Instagram pour savoir euh, ce qui va se passer au mois d'août. Il va y avoir un nouveau euh, sujet au mois d'août. On sait qu'au mois de juillet, c'était le marathon des 31 vidéos en 31 jours. Euh, Je pense être capable de réussir. Et puis, euh, au mois d'août, il y aura pas 31 vidéos en 31 jours, mais un autre thème, un autre thème, un, un peu moins de vidéos, s'il vous plaît. Et puis, euh, mais vous allez adorer ça, je crois. Euh, vraiment, là. Euh, C'est vraiment euh, ce que les abonnés de Weedman attendent. La période de l'année, euh, je vous dis pas tout de suite. Je vous dis pas tout de suite. Euh, ça va être vraiment pour le mois d'août. Il faut que je me prépare parce que ça va être beaucoup de travail. Euh, ça va être beaucoup de travail, puis euh, oubliez pas ça, prenez ça à la légère, ok Winman, c'est divertissement, on en apprend un peu, on en apprend un peu, et puis on a du fun, on passe du temps ensemble. Et puis, euh, j'essaie de vous faire sauver du cash. Hein, si euh, je vous fais sauver une coupe de 171$, là, euh, je pense que c'est toujours le fun. Euh, façon de m'encourager, donner des pouces, donner des commentaires. Vous pouvez toujours me donner là, euh, 3$ par mois sur Patreon. Patreon, euh, c'est la meilleure façon de m'aider. Euh, c'est avec plusieurs personnes, ce qui donne un gros montant. Merci vraiment à tous les Patreons qui m'encouragent à tous les mois. Donc, euh, si vous aimez mes vidéos, je vous divertis puis je vous fais sauver des bidous. Ben, euh, je vous remercie pour euh, tout ce que vous me donnez. Je vous laisse là-dessus. Donne un pouce à la vidéo, inscris-toi sur Instagram et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Hey salut gang, euh, je vais juste vous dire un peu là que ça buzz. ça buzz de grassland, 21,2%. Il y a des belles couleurs, Il y a un petit peu plus d'orange que les autres. Euh, c'est pas juste un vert avec des petites affaires brunes là, c'est des petites taches un peu plus brun-orange. Euh, c'est le fun à voir, c'est plus différent. J'aime ça, ça se démarque là, de, de, de du bon select, là, qui est juste vert. Puis, ben quoi, c'est pas de vert. verts. Non, je sais, je sais, mais ça peut avoir des petites teintes de d'autres couleurs aussi. Puis c'est le fun, c'est le fun, c'est agréable. Euh, ça veut pas nécessairement dire qu'il va être meilleur le pot. Hein? Il faut qu'il y ait des faut euh, <coughs> pour qu'il soit super sec plein de petites affaires et puis j'ai hâte d'essayer les autres euh, Grassland <coughs> pour le prix pour le prix euh, je me souviens plus comment ils sont les Grassland mais j'imagine qu'ils sont moins chers je te parle des 3.5 grammes Grassland Indica Grassland Sativa parce que là ici là les 28 grammes ils ont des noms c'est pas juste Grassland Indica ou Grassland Sativa 28 grammes euh, on parle de Rêve bleu 28 grammes et là ça s'appelle Général 4 étoiles donc, écoute, euh, note de passage. Quelle note euh, qu'on donne sur 10 pour ce produit-là? Euh, en passé, c'est entre 16 et 21 puis j'ai eu 21% de THC. J'ai eu le plus haut taux de THC. Considéré sativa. Fruité, sucré, boisé. Je pense, je coûte pas le boisé. Écoute, C'est sûr que 171, c'est cher parce que mais ça vient à 21,45, mais 171, c'est cher. Euh, mais là, c'est cher à comparer à quoi? Il ne faut pas se comparer avec le BC, Internet. Là. On met ça de côté. Euh, on va se comparer avec la SQDC. Toujours intéressant de payer 171,60 quand même. Là. Quand tu la variété, euh, c'est dommage qu'on ne peut pas l'essayer en 3.5. C'est dommage qu'on peut pas l'essayer en 3.5 Parce que là, si tu l'aimes pas là, tu viens de payer 171 et 60 C'est plat Tu sais, euh, tu peux même pas le sentir SQDC, quand t'allais chez ton pusher Dans le temps, ben tu pouvais le sentir Le cannabis, hein T'avais toujours deux choix Hey, moi j'en avais quatre choix Ok, ok, ok, ok euh, Mais mettons que t'avais deux choix, ok t avais deux choix, ah non, je l'aime pas Hey, lui, je l'aime mieux, bon, let's go Mais Là, tu, tu peux pas le sentir. rêve bleu, Grassland, 28 grammes, 171 et 60. Puis là, tu le sais qu'avec les QDC, quand on te dit Girl Scout Cookie ou quand on dit GG4, ça va-tu vraiment goûter ça? hein Blue Dream, c'est-tu vraiment le Blue Dream qu'on connaît? Toujours des surprises, hein? toujours des phénotypes différents. Euh, toujours hors de la réalité. Non, non, j'exagère, j'exagère. Mais quand même... Euh, pourquoi rêve Bleu, on peut pas l'avoir en 3.5 grammes? Vraiment... Euh, c'est pas tout le monde là, qui va s'asseyer avec ça. Tu sais, euh, hey, on, on va m'asseyer. Si je l'aime pas, tout bad. Mais il y en a qui aiment toutes les cannabis. Il hein? y a des gens qui aiment toutes les cannabis, euh, sans exception. Euh, je, je sais pas si ces gens-là voient une différence dans le buzz. Ça, ce serait la plus grande question existentielle à leur demander. Donc, si tu m'écoutes. Et tu m'écoutes. Non, écoute, ça, ça, c'est vraiment intéressant ce que je viens de dire là. Euh, Est-ce que tu as le même buzz quand tu fais un pink couche ou un delay? Réponds seulement à cette question-là. Merci. Là, tu vois qu'après certaines réponses à certaines questions, là, tu sais à qui t'as affaire. T'sais. Mais.. Euh, le buzz est complètement différent, de le Delays de San Rafael et le Pink Kush de San Rafael. Complètement différent. C'est. C'est impossible de fumer ce, ces deux cannabis-là pis avoir le même buzz. Si des fois tu comprends pas, hein, Du pot c'est du pot. Euh, du pot c'est du pot. Ben là, c'est ça. C'est là qu'on.. Qu non. T'sais. Les buzz sont différents. Le meilleur exemple, c'est vraiment ces deux cannabis-là. C'est la même compagnie. Euh, ça s'envoie dans deux directions différentes, le Delaware et le pin-couche. Donc, euh, Grassland, euh, pour la note, là, euh, ça monte, ça monte euh, 7, 7,5 sur 10. À cause du prix, euh, j'ai eu 21 euh, Je suis content du buzz que ça me donne. Euh, le buzz, il est... Euh, il est moins physique. Des fois, je dis c'est dans le visage. Des fois, je dis les sourcils. Des fois, je dis c'est ici. Mais on dirait que c'est plus à l'intérieur. C'est plus à l'intérieur. Euh, encore dans le visage. Encore dans le visage. Mais dans le corps aussi. C'est écrit ça, là. Mais c'est dans le corps un petit peu. Euh, mais tu, tu peux bouger. Là. Tu peux bouger quand même. Tu pas euh, trop écrasé là, quand même là. Euh, t'es pas écrasé du tout t'es pas écrasé du tout mais t'as une sensation dans le corps il y en a que t'as vraiment pas beaucoup de sensations dans le corps là. il y en a vraiment c'est vraiment beaucoup beaucoup la tête puis pas beaucoup lui ici ça descend un peu plus là, euh, satisfait, satisfait satisfait parce que je t'en parle beaucoup je pense euh, fait du buzz parce que le goût il est mieux que Tokyo Smoke Ok, je pense, euh, je tourne en rond, euh, je pense t'en entends tu assez là-dessus. Euh, je veux pas que tu dépenses 171$, que tu sois déçu, tu comprends tu Mais je veux que tu saches que le goût, est entre le Tokyo Smoke et le Blue Dream d'Aurora. Puis vu que je suis capable de fumer, le fumer, le, le Tokyo Smoke, je suis pas capable. Je ne suis même pas capable de le finir. Tu le veux tu je le veux pas, man. Le Tokyo Smoke, je suis pas capable. Le Tokyo Smoke, je ne suis pas capable de prendre tout. Fait qu'il se rapproche plus du Blue Dream d'Aurora. Ok? Je te laisse là-dessus. Fais attention à ton cash, man. On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Et les girls, ciao.